Écoutez-moi les Orstoniens, j'espère que vous avez bien suivre. Vous. vous allez voir une liste incroyable. Le Mono Vert Agro Top 50 Légendes, une liste d'un joueur français, Otsuna. L'avantage, c'est que c'est une liste qui ne coûte pas très cher. En plus, il y a euh, depuis peu, finalement, le nerf du euh, Denatrius qui fait que ce deck-là, pour le coup, est euh, bien plus... Euh, Bien plus intéressant parce que, euh, bah déjà, contre les decks, on va dire, un petit peu avec des AO il est un tout petit peu meilleur, même si c'est le mauvais match-up, évidemment, de ce deck. Par contre, il prend de vitesse tous les decks un petit peu lents. Tous les decks qui vont avoir un early game pas spécialement euh, adapté pour battre bah, un deck avec énormément de T1, de T2, de T3 extrêmement puissant comme l'éleveuse. L'idée du deck, c'est évidemment d'avoir un maximum de board le plus rapidement possible, un peu comme un zoo, sauf qu'on aura un petit peu moins de puissance. Par contre, on aura plus de résilience. Et ça, c'est très très intéressant. Et ensuite, on fait une carapace anti-magie ou et surtout une puissance euh, sépulcrale pour finalement, un peu comme une furie sanguinaire, tuer l'adversaire. Voilà L'idée vraiment du deck, c'est de, de jouer curvé. Voilà, un maximum de T1, des T2. Des T2 qui euh, finalement ont beaucoup de puissance, ont beaucoup de value même, comme le nécromancien même le Guest hein, qui est quand même assez gros et euh, Fausse -voyeuse. donc vraiment c'est un deck qui est intéressant à jouer, qui est technique, voilà c'est pas un deck no brain comme peut être un chasseur face, vous allez le voir dans la vidéo, c'est un deck qui est puissant, c'est un deck qui est intéressant, il est assez bon, il a ses mauvais match-up ça gagne vite, ça monte le ladder euh, donc voilà, c'est vrai qu'on parle que du mono rouge en ce moment, mono bleu d'ailleurs pas trop non plus, mais voilà, ça fait euh, partie des listes mono verts qui existent. Euh, la, la plus agressive, on va dire, il y a des listes un petit peu différentes, mais pour le moment c'est la liste qui fait le plus de performance, on va dire, en mono vert, c'est celle-ci. J'espère que cette vidéo va vous plaire, je vous souhaite un délicieux visionnage. Et c'est parti contre un roi -Lich, le mulligan. Euh, bah finalement il est assez simple, l'idée c'est d'essayer de réaliser la courbe de mana la plus agressive possible. Alors on pourrait euh, garder finalement le. Bon, c'est un deck aggro forcément, c'est un peu évident, mais avec quelques nuances, vous allez voir, on aurait pu garder euh, le infect, mais finalement, l'idée c'est qu'on a la pièce, alors le infect T1, c'est intéressant, mais l'idée c'est quand même plutôt de jouer, enfin euh, en fait, on peut le garder si on a déjà une combinaison avec, c'est-à-dire acolyte, si on a la Banshee dans l'absolu, si on a le, euh, j'allais dire le trognant, l'homme de main, voilà, si on a l'homme de main, avec la pièce, ça peut être des sorties intéressantes, tour 1, mais sinon, ok, ça c'est plutôt cool mais sinon, quand on a la pièce, et c'est là la petite nuance, euh, c'est vraiment d'essayer de réaliser des mulligans agressifs ou semi agressifs Pas forcément agressifs parce que si on a déjà une sortie, on va la garder, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir ce, cette éleveuse de faucon T2. Euh, avec la pièce, évidemment, c'est possible. Et ça, c'est un, un play, euh, un winning play, si je peux dire, qui est extrêmement, extrêmement puissant. Bon. Que faire Alors, on a un play où on trade ça avec le, la goule. En vrai, c'est hyper bizarre, mais c'est hyper cool, je crois. En vrai, c'est hyper cool. Ça me permet... Alors, euh... donc, Céréales tour 1, Guest tour 2, donc c'est un vert. Euh, vert contre vert, a priori, lui, il joue une version peut-être un peu plus mid-range, parce qu'il joue les Céréales, donc peut-être avec un peu plus de cadavres, donc des cartes qui coûtent un peu plus cher, des 4, des 5, des 6. Je pense que le match-up est plutôt bon contre... Euh, dans cet archétype là, enfin contre ce deck là. Trade trade me plaît pas trop. Juste ça. Juste ça et passe, j'imagine. Juste ça et passe. Euh, alors, on, on, pour le moment dans la méta, il y a 3, on va dire 3 decks euh, DK. Il y a... Il y en a plus évidemment, mais on va dire qu'ils pour le moment euh, sortent un petit peu du lot et ils sortent du lot. Vous allez voir pourquoi, parce que, enfin vous allez voir pourquoi, euh, en gros, mono rouge, mono bleu, mono vert, tout simplement parce que c'est les decks peut-être les plus évidents à construire. Vous voyez, c'est un peu comme les prêtres contrôle, c'est un peu comme euh, euh, peut-être Shaman contrôle, des decks comme ça qui peuvent exister dans la méta, des decks un peu tricky, même guerriers. Vous voyez, c'est des decks qui sont un petit peu compliqués à construire. Sont pas ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément faibles. Je pense qu'ils peuvent être un petit peu en deçà par rapport aux autres. Mais voilà, les decks qui euh, sont un peu plus techniques, on va dire, dans la construction, pas dans le gameplay, vont mettre plus de temps à, être, euh, à arriver dans la méta. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Voilà. C'est c'est pas parce que vous ne voyez pas des tricolores royalish, c'est pas parce que vous ne voyez pas des verts bleus, des rouges bleus, des choses comme ça, que vous voyez que des monocolores, qu'il y aura toujours que des monocolores. Donc vraiment, là, on est encore en début de méta, évidemment. Donc... Alors, on a ce trade... Après, on a double ça qui est cool. On va faire double ça. Euh... Ça peut être intéressant. J'aime pas trop les céréales. Ça sert pas à grand chose dans mon deck. Gardien, c'est pas mauvais comme carte. Gardien, c'est pas mauvais, on va quand même faire le trade. Ok, les petites céréales, c'est chiant. Bon, ce qui est rigolo, c'est qu'on a plus de cartes en main que lui, ce qui est plutôt rare. Donc, oui, euh, dans ces euh, trois couleurs pour le moment, que l'on voit. Il euh, y a un peu un, un système de pierre-feuille-ciseaux, j'ai l'impression. Pour le moment, en tout cas, c'est pour ça que les hybrides vont être intéressants et que aussi la dynamique de manière générale dans la méta va être intéressante à observer. Mais on a, par exemple, le red qui bat le Mono Vert. Parce que Vert, c'est plutôt prise de board. Que ce soit une version un peu mid-range comme lui, j'imagine. Hein, ou, ou aggro comme nous. Euh, et vous avez d'un autre côté les decks euh, et le mono red d'un autre côté qui a beaucoup d'AOE finalement, qui est bien contre ce genre de deck. Et après, il y a le Mono Bleu. Mono Bleu qui... Euh, euh, je pense théoriquement à un match-up compliqué contre mono vert. Mais contre mono red, il est tellement explosif qu'à un moment, même s'il a un peu de heal, le mono rouge il se fait quand même avoir. Encore une fois, tout ça est théorique. Euh, alors, écoutez, ça c'est très intéressant. Avec le petit œuf, ça fait un petit peu des trades. Euh, on est derrière Donc on est obligé de jouer défensivement Ce qui est pas une bonne nouvelle voire même une très mauvaise nouvelle Après l'avantage ici c'est qu'il a zéro de cadavre Et ça quand ça meurt ça ne euh, laisse pas de cadavre Donc ça c'est quand même intéressant C'est un motif d'espoir dans cette partie Je pense qu'on est mal Je pense qu'on tend plus vers la défaite que la victoire Mais on... le fait qu'il y ait pas de cadavre ça, ça reste quand même plutôt cool Et c'est le genre de... En fait on a une main Si on arrive à reprendre le board on est vraiment bien Ah ça c'est relou hein Ouais donc il joue une version définitivement midrange donc on peut s'attendre à du fléau, on peut s'attendre à du... bah il joue 3 vers donc du Gargamoel, on peut s'attendre à du... Euh... Ouais du fléau, gar... fléau surtout, fléau très très compliqué, fléau ça arrive tour 9 hein, donc faut faire gaffe, faut prendre le bord d'avant, et ça va être très très très compliqué, Et ce n'est pas impossible. Je vais juste faire ce trade Bon l'avantage c'est qu'au prochain tour on a les 7 mana pour faire garde des seins into carapace anti-magie On a un petit peu le board, Il... on, est euh, on est derrière On est derrière, on n'arrive pas à récupérer le board Malheureusement on n'a pas eu cette armée des morts qui est très importante dans le match on l'a vu Armée des morts très importante. On est censé prendre l'early game, mais là, il est arrivé à le prendre tout simplement parce qu'il a eu une bonne sortie avec cereal into le T2-3-4. Et en fait, bah, ça nous a mis derrière. C'est bête, mais voilà. C'est des match qui sont un peu... On est un peu devant, mais on n'est pas large devant. En gros, on est en 60-40 globalement. Euh, 60% pour nous parce qu'on a une curve plus basse. Quand on prend le board, il ne peut plus trop le récupérer. C'est compliqué. S'il prend le board, bah, il a la possibilité de challenge notre board. Et ensuite, on arrive... Plus, il arrive plus facilement dans le late game Ou dans le mid game Et c'est là où il va prendre son, son avance C'est dans le mid game Donc c'est pour ça que nous sommes derrière euh, Dans cette situation là Parce que vraiment il a fait T1, T2 Mais c'est un deck qui va pas tout le temps faire T1, T2 Et quand il le fait pas C'est à dire qu'on va dire 40% du temps il, ne le, il le fait 60% du temps il ne le fait pas Et dans ce cas là nous on prend le, le lead que nous on va pas rater notre curve Notre courbe de mana vous voyez euh, Ok ok Bon Essayons de trade quand même Essayons de trade. Mon règne est éternel. Et venez servir votre bon. Alors ça, ça se bloque bien avec les gardes des saints. Le problème, c'est que là, il a récupéré beaucoup de... Euh, beaucoup de cadavres. Donc forcément c'est un deck qui joue les céréales, donc il a un deck basé sur les cadavres. Là, ouais, le deuxième géant, compliqué. On va se battre quand même. Hein. Il y a encore moyen de gagner parce qu'on a quand même quelque chose d'assez intéressant dans la main. Ça c'est méga strong. En vrai, euh, il y a vraiment moyen de gagner. Hein. Parce que nous on a la puissance qui peut vraiment le percuter. La question c'est, est-ce qu'on fait carapace maintenant ou alors, de toute façon, il va s'écraser, s'écraser, s'écraser. Créa, créa. Ça n'a pas de sens. Dans ce cas-là, peut-être, on fait de trog. Juste pour avoir une créature de plus. Trog, carapace. J'ai presque envie de value, mais ça sert... Enfin, c'est même pas un value, donc on va face. Et en fait, on a quand même gagné au prochain tour. Vous voyez, on... on... En les... De toute façon, les gens, on peut pas les trade. Et là, s'il fait fléau qui est possible. On gagne. Après, on perd sur Gargamoel, euh, évidemment. Mais bon, c'est une légendaire, une carte dans son deck. Fléau, c'est plus sensé. Je pense que c'est un deck qui doit jouer quand même deux fléaux. C'est quand même une carte qui est pour moi même meilleure que le, la légendaire. J'aurais inversé les deux si j'avais construit le, le, le deck. Enfin, le deck, le, euh, le, la classe. Je pense que j'aurais vraiment fait euh, trois verres pour les fléaux et deux verres pour le, le légendaire. Mais Après, j'aurais laissé en légendaire quand même. Et j'aurais peut-être mis le fléau en sort légendaire n'est pas le cas si je dis pas de conneries. En tout cas, on est pas trop mal. On a fait un bon gameplay. On a beaucoup de puissance. On ramasse cadavre. Vraiment, c'est une bonne nouvelle. chrome ancien, c'est une bonne nouvelle. Soit il a fléau, soit il peut pas le faire. Il a gardé cette... Ça c'est.. Oh, ok, puissance. c'est chiant. Mais il nous tue pas. Hein. Ah si il nous tue. Waouh. Ah il nous tue. Il nous tue avec puissance. Il nous tue dans le setup. Wow. Je pensais vraiment la gagner sincèrement. Je me suis dit là si la a fléau j'ai gagné. En fait il fallait vraiment une combinaison. Ouais c'est ça. Hein. J'ai trois taunts. Il lui faut puissance. Euh, sépulcrale, euh, qui est pas forcément présent dans son deck j'imagine. Peut-être en une seule fois mais je pense pas en deux fois. C'est quand même un deck plutôt lent. Euh, en tout cas il a joué avec des cartes un peu lentes. Comme le possessionnaire, le, le porte-mort. Euh, ouais. Je me dis... Ouais, il fallait vraiment... Ouais, il fallait cette carte-là. Après, nous, ça n'a pas de sens de trade. Il faut set up l'étale. On est derrière. Donc, justement, la notion de winning play, on l'a révisé il n'y a pas longtemps sur une des vidéos. Quand vous êtes mal, essayez de mettre en place le winning play le plus important, le plus efficace. Le winning play le plus efficace, c'est celui qui ne considère pas... Euh, qui considère le moins d'out chez l'adversaire, vous voyez. Par exemple, vous êtes dans une situation compliquée. Vous ne dites pas s'il a ça, s'il a ça, s'il a ça. Parce qu'en fait, si vous tournez autour des cartes, vous ne pouvez pas... Vous n'allez vraiment jamais gagner. Donc, si vous êtes extrêmement bien, en fait, plus on est bien, plus on peut tourner autour des cartes. En gros, c'est un, un, une balance hein, en soi à, à équilibrer. Plus on est mal, moins on tourne autour des cartes. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir équilibrer notre balance winning play. Vous voyez Donc, ça, c'est important. Là, j'étais vraiment mal hein, dans la game. On est d'accord depuis le tour 2. En fait, j'essaye de reprendre le board, mais c'est compliqué. Euh... Okay. Donc, à partir de ce moment-là. Et eh ben je laisse le mais quand bien même aurais pas tour... je n'aurais pas tourné autour de puissance sépulcrale parce que pour moi c'est pas présent dans les, dans les versions mid-range même si la carte est très cool hein. Ah dommage, je suis pas timé là. OK. J'suis pas dans le bon timing plutôt. C'est réel. Et eh ben les monovers sont les monovers sont de... bon, en même temps il n'y a plus le denatrius hein. Enfin euh, il n'y a plus, le Denatrus a été nerfé donc les monovers peuvent clairement revenir dans la méta donc ça c'est intéressant, enfin revenir, Ils peuvent être bien dans la méta, pas enfin, revenir mais... Euh... On va mettre plein de petites créas, on a l'armée des morts derrière, ou alors on a la carapace anti-magie, pouvoir carapace anti-magie, on a des choses à faire. On a le board, c'est une bonne nouvelle. pas un énorme board, mais... Bon, ça c'est pas si mal parce que ça va lui enlever ses cadavres et c'est ce qu'on veut un peu. Ok, bon, il fait une belle sortie quand même. Ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il y a un value trade là. Euh, ouais ça revient au même hein. Là. Ouais c'est pas mal hein. J'ai un beau petit board Je suis un peu devant mais ça se joue vraiment sur des petits détails C'est comme Mirror de Zoo hein, dans l'absolu hein. on, on joue vraiment un Mirror de Zoo Transfer ouais, C'est une carte qui est chiante Mais qui génère pas tant de value que ça Donc ça c'est intéressant c'est juste Ça veut dire qu'il joue un deck plutôt contrôle S'il joue ce genre de carte ouais, Une version lente encore une fois Peut-être avec des Natreus il jouerait Denatrius. RP. Ah, c'est pas, pas non plus une mauvaise carte. Hein. Euh, le, pou le pouvoir est pas mal parce qu'il va chercher la 3-1. Donc ça, c'est quand même assez cool. Après, il y a ça qui est bien. Et je pense qu'en termes de mana, ça a plus de sens de faire ça là-dedans. Les 1-3 qui bloquent les petites 1-1. On va chercher en value ça. Et soit on va face soit on va chercher une 1-1. Euh, dans la situation on lui met 7 on le fait passer à 22 en fait il faut là c'est un play qui est important parce que soit on essaye de trade et se dire bah, de toute façon là, il faudra puissance pour gagner si on trade pas on peut avoir peur je pense puissance sépulcrale ne fait pas tant peur que ça parce que ça lui demande beaucoup d'investissement en termes de mana en termes de tempo et en termes de cadavres. par contre on peut être re... ça peut être relou sur la carapace anti-magie carapace anti-magie sur les deux petites 1 il fait value trade même si derrière c'est tradable c'est un peu chiant Donc juste sur... par rapport à ce principe là De cette carapace anti-magie Je vais faire le trade, vous voyez Elle me pose trop de problèmes J'aurais sûrement pas fait ça si mes créatures étaient de 4 Ok, pas de carapace Bonne nouvelle Je pense que s'il si l'avait avait eu il aurait peut-être fait là Sur ces créatures là, c'est dur à dire On va essayer de value au maximum, donc ça là-dedans, ça là-dedans, ça là-dedans, ça, et par contre là on va face, on voit pas l'intérêt de trade, par contre là il faut quand même un peu bourrer pour setup l'étal en on va dire 3 tours. Parce que voilà, il a 12, 12 cadavres, on sait pas ce qu'il va nous inventer. Euh, de toute façon, sur la puissance, on a gagné. Mais il faut pouvoir gagner sans la puissance aussi, c'est important. Alors l'avantage de ce deck, même si là les matchs sont un peu longs, mais euh, vous allez voir, Enfin, vous le savez sûrement, c'est un peu comme un zoo. finalement c'est des decks agressifs. Donc, euh, C'est un truc que j'ai souvent dit, mais... Alors le deck, il a un bon win rate, il a 71% de win rate. Oh super euh, on peut peut-être trade d'abord in tout ça ou alors juste pour voir. On va faire ça. Là, on a gagné au prochain tour. Euh, donc, oui, le deck, il a un bon win rate. Et l'avantage, c'est que, euh, avec un deck aggro, il n'y a pas besoin d'avoir, en ladder en tout cas, hein, euh, un aussi bon win rate. Euh, parce qu'en en, en tournoi, c'est pas que le win rate qui compte. Hein, c'est aussi l'histoire de, de, des match-up, etc. Mais, euh, vaut mieux, par exemple, avoir, euh, on va dire, 65% de win rate avec un deck qui gagne entre 5 et 10 minutes. Vous voyez que euh, 70% de win rate avec un, un deck qui gagne en 15 minutes 20 minutes vous voyez typiquement vaut mieux avoir en gros je vais prendre des exemples précis ça va être peut-être plus simple à comprendre comme si c'est pas très compliqué euh, mais par exemple vaut mieux avoir euh, 65% bon il a pas 65% il a 70 mais en tout cas dans les mains de Totsuna qui quand même a créé le deck donc le maîtrise bien euh, vous aurez peut-être pas autant pour le coup ou alors peut-être même plus en fonction des rangs et si évidemment lui le joue en top légende aussi mais euh, euh, vaut mieux avoir 65% avec un deck comme ça que 70% avec un mono raid, par exemple, en ladder, encore une fois. Et l'avantage, c'est que c'est moins frustrant aussi, donc c'est intéressant. Vous voyez, bon, je, fais me, je me fais l'avocat du diable, enfin, l'avocat des agros. Là, c'est pas un agro euh, détestable, hein, pour le coup, c'est un agro euh, bien crémeux, quoi. Je <rire> rien dire, mais c'est un agro un peu crémeux, quoi. Pour le coup, il y a des belles combinaisons, euh, celle dans la nouvelle classe. Enfin, voilà, c'est un agro qui est plutôt cool, je trouve. Ok, on va tout garder là. On a cet éleveuse T2. Euh, c'est dingue, il y a que des euh, rois aujourd'hui. Pour le coup, le match -up, on a un excellent match-up contre Druid, évidemment. Après, la question, c'est est-ce que Druid va être aussi joué maintenant Avec le nerf Pas sûr. Bon, mono, -raid, mono -raid, mauvais match-up. Hein. Enfin, rouge, donc j'imagine mono mais on verra. Peut-être un tricolore, ce serait rigolo. Euh... Donc voilà, l'avantage c'est que les games s'enchaînent bien. Vous pouvez faire 2-3 défaites à la suite, c'est pas grave, vous pouvez les récupérer facilement. Quand vous jouez un deck contrôle, mono-rouge, guerrier, prêtre contrôle, et que. Euh... On va faire ça. Ouais, et que vous commencez par euh, plusieurs défaites. Si vous faites 2 ou 3 défaites à la suite avec mono-rouge par exemple, euh... derrière pour les rattraper, vous voyez en termes de ladder je parle, hein, euh... Il vous faudra bien une heure quoi. Donc vous voyez c'est... Surtout que les défaites sont plus... plus... Rapides que les victoires. Donc... Euh... Donc on fait ça. Yes. Ça. Et là on a un beau board. On est bien agressif. Alors il y a des Ao dans son deck. Donc... Euh... Et Là on a vraiment protégé notre 2-5. Il n'y a pas grand chose qui peut aller chercher ça. Asphyxié on le bloque grâce à la Banshee. Il euh... y a le petit anti-bête qui fait prendre autant que sa force. Ou que l'endurance je crois, mais qui est pas trop joué dans les monorades, je l'ai pas trop trop vu Voilà il va prendre de l'information, sûrement essayer de caler Inao au prochain tour, faut faire attention à ça Donc euh, pour faire attention à ça, on va sûrement faire ça Oeuf, oeuf, bim, bim, bim, bim Et bim L'avantage, c'est que son AoE soit elle met 2 dégâts et elle tue rien, et il gagne des points de vie. Ouais, remarque, il gagne des points de vie quand hein. même. C'est le furoncle. Soit il met 4 d'AoE, mais il tue pas tout. Ce serait même mieux pour nous. Et comme ça, il bouffe ses cadavres aussi. En tout cas, on a un joli petit board agressif. Vizir Nerubien, ça nous va. Ça, c'est incroyable, n'empêche. Hein. Ça, c'est vraiment joué dans tous les decks. Hein. Ça c'est vraiment un gros coup de cœur. Hein. Pour le coup, euh, promo une des meilleures cartes de l'extension. Donc là, il pré là-dedans pour une AOE sensiblement. Et là, ben, let's go. Il hein. faut dépenser 5 cadavres. Avec comme ça, là. Ben, il faut bourrer, hein. Faut bourrer, hein, faut le mettre bas en PV. Important, comme ça, s'il a, ju a juste l'AOE qui fait gagner des points de vie, il perd. Et euh, s'il fait l'AOE avec les machins, il perd aussi, je pense. Ah, on va voir ce qu'il va nous faire. Mais là, les ripops, il peut les battre, vous croyez Attendez, ça marche pas, ça, si Ça invoque des 3-3. Ah si, il a encore 3 cadavres. 1, 2, 3, ah, ça marche. Bon, je vais recréer du board, mais il a 5, ça, c'est bien. Donc là, on a bien fait la puissance au bon moment, fallait pas attendre un tour de plus. Super Rogue. Et ce qui est bien, c'est qu'il euh, est à portée de l'étal. <rire> avec euh, la charge et la puissance. Ça, c'est intéressant. On a du reach, contrairement à un Zo. Alors, on a moins de, de puissance de board. Enfin, Zo, il, il prend le board d'une manière euh, inégalable. Mais nous, on a de la résilience. On est. On est plus. Ok, relou ça. Hein. Un poil plus midrange. Est-ce qu'on a gagné là avec ça on a 5, plus 3, ouais non, on a 1, j'ai envie de faire ça, j'ai pas envie de m'écraser là dedans, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, je le mets à 1, c'est pas forcément une bonne chose de le mettre à 1. Il gagne des points de vie, on a perdu. Je pense que j'ai envie de faire ça et prendre de bord avec ça. Je pense que je vais me faire un trade, même si c'est un peu bêta. Bon, ça en vrai, c'est cool. Ça en vrai, ça fait la win. Ça en vrai, ça fait la win. En fait l'avantage de mettre du board c'est que ça bloque les, les développants genre euh, grosse créa quoi Bah en vrai oui et non parce que grosse créa il peut avoir euh, la, le croc gnome qui fait gagner des points de vie Ok bon, il va peut-être pas reprendre le board Je vais se faire euh, ghoul, écraser Nice Ah oh non il a encore des trucs okay. Euh bizarre Donc okay. Je mets pas trop. Si je mets trop, je vais me faire éventrer. J'ai plus de follow-up. Donc, je mets pas trop. Ce board-là me fait gagner hein, au prochain tour. Parce que chaque créa met 4. Non, ça me fait pas gagner. Mais, cadavre nocif. Il est à 16. Ok, donc on va remettre du board. Évidemment. On a l'armée des morts qui est intéressante. Ouais, ça va, être... ça va être bien Chiantos quand même. Oh là là. Ouais bon là c'est fini. Dommage, on avait vraiment un shot pour le gagner, on était à 1. Oui, bon, c'est la, la frustration de ce match là. Hein. De toute façon on ne peut rien. On n'y peut rien. On était à, à 1 de le tuer. Est-ce qu'on a loupé un dégât à un moment bah, pas vraiment. Hein. Je pense qu'on est quand même bien allé les face quand il fallait. Il n'y a, a pas eu vraiment beaucoup de créatures, donc on n'a pas trade. Euh, non, en vrai, ça se joue vraiment pas grand chose. Hein. Ça se joue pas grand chose, c'est un peu frustrant. Bon c'est pas encore totalement fini mais je pense que là les 28 il est trop haut Là il a assez 10 mana donc euh, là c'est un peu fini maintenant quand même, même hein. C'est pas fini mais c'est fini Et le Dena Donc il fait pas grand chose maintenant mais ça le mérite ici de suffire Bon Il joue quand même Dena Il joue quand même Dena même nerfé Un peu ah, non. Il... il a pas fait le patch marqué imprénation perpétuelle 1 c'est un normalement c'est 2 maintenant c'est 2 pour 1 ou alors j'ai mal lu imprégnation perpétuelle 1 inflige un point de dégâts non c'est 2 pour 1 normalement alors, il a pas fait le patch soit c'est pas aujourd'hui mais c'est bizarre bref en tout cas pas loin vous voyez pas loin 1 PV dans la théorie des jeux de cartes on dit que quand on en laisse l'adversaire à un point de vie c'est qu'on a fait une erreur là honnêtement il n'y avait pas de créature c'est pas comme si j'avais fait des trades <rire> dans cette partie donc euh, je ne saurais pas dire si, si j'ai fait des erreurs dans, ces, dans cette, dans cette euh, game bah, les si j'essaie de mettre du board tout le temps ah, c'est franchement dur à dire hein. honnêtement euh, c'est bien de se remettre en question sur, des sur les défaites et même sur les victoires mais c'est plus compliqué sur les victoires mais sur les défaites en général c'est un réflexe de se remettre en question mais là franchement il faudrait revoir la game mais je suis curieux de savoir ce que j'ai pu mal faire. Après, euh, c'est une théorie. Hein, C'est-à-dire qu'il y a des contre-théories aussi. Hein. On peut laisser l'adversaire à un point de vie et puis ça arrive. Hein, c'est la faute à pas de chance. La théorie est faite pour que ce soit quand même plus souvent vrai que faux. Mais et la théorie est pas tout le temps la pratique. Heureusement d'ailleurs. Bon ça c'est cool, c'est une bonne sortie très très agressive. Par contre, un autre roi liche là, ça va pas. Hein. <rire> Sérieux Il y en a 4 sur 4 là, c'est pas possible Homme de main. Il va trade là-dedans, je pense, je vais face. Bon, bah écoutez, bataille de bord, hein. Bataille de bord, on a le faucon qui est bien, parce que c'est 5 points de vie. Ça peut aider, ça peut carry. Je pense qu'on a les mêmes decks double homme de main c'est un peu chiant avec en plus la goule qui est 3 -1. ah non il fait banshee ah non mais non, il a pas les mana je suis bête bon il a une meilleure sortie que nous après euh, on va se battre hein. En gros ça ferait. Est-ce qu'on a envie de booster cet œuf Je pense que ouais. Point là-dedans. C'est ça peut-être. En fait il y a un play où on fait le pouvoir là. Et on va chercher la 3-1 et elle, elle donne plus 2, plus 1. Et en fonction avec ça, je peux faire des jolis trades. Ouais super. Comme ça, voyons, on fait ce trade-là qui est super cool. Ouais super Et là il a pas le value là dedans Ouais c'était pas mal comme ça j'ai vraiment optimisé Sa Banshee, elle a rien fait La mienne a fait des choses Donc ça c'était un joli tour Ça nous met un petit peu devant Ça se joue sur des petits détails hein. Pour le coup ces match -up là ils sont intéressants Parce que c'est vraiment de la L horlogerie suisse quoi Ça se joue sur des tout, tout, tout, tout, des tout petits trucs c est, c est... En vrai c'est vraiment sublime quand on aime Hearthstone euh, Et je sais que c'est votre cas Vraiment c'est pour moi les, les match -up les plus intéressants techniquement Enfin euh, techniquement quoi De toute façon c'est un jeu technique C'est pas un jeu physique Mais <rire> physiquement aussi y a bam Mais, mais c'est génial enfin, franchement là, il pas... En trois tours il... Il... Parf... il y a eu autant de techniques je trouve De réaliser chez mon adversaire et chez moi hein, Que parfois en une game entière de mono rouge quoi, Où tu vas juste euh... Il a des créages je fais une AOE euh, Il a une créage je la détruis Il a rien fait je fais, euh, je fais un... un gros ton enfin Vous voyez c'est un peu ça Donc là c'était vraiment génial pour le coup Et Ça nous met devant, vous voyez, c'est bête, mais ça nous met devant. Alors, ça veut pas dire qu'on va gagner, ça serait trop beau. Mais Et heureusement, c'est un jeu avec un petit peu de chance quand même. Mais ça nous met devant, ça c'est chouette. On réalise des beaux value trades, c'est important. On va faire ça, super. Ça. On a, on écrase ça là-dedans. Bon, après, on peut faire value, value, ce qui est quand même très intéressant également. La question, c'est que j'ai envie de protéger ma 2-5. La 3-3, c'est un mort-vivant. Il peut aller la chercher avec la... En fait, faut voir avec quoi il peut aller chercher ça. Ouais, c'est pas évident quand même pour lui. J'aurais envie de value-value. Ouais, on va value-value en vrai. Je pense. Bon, après, il a 3-3 dans 2-3. Mais je crois qu'on s'en fout. Il joue pas beaucoup de sorts. Là, c'est vraiment... Je, je vois le zoo de 2014, là. Genre, euh, créa contre créa. On a le board. Après, euh... Il a l'air vraiment d'avoir la même version que nous. version très très early game, c'est ce qu'il faut, hein, je pense, dans la méta. Enfin, dans la méta. Ça dépend en quelle est la méta, mais. Peut-être que la méta va évoluer, mais. Il y a toujours des druides, des chasseurs, des choses comme ça, il faut les mais les voleurs également, il faut les, les prendre de vitesse si on joue quelque chose de, de plus rond, de plus lent. Alors on se fait percuter par les decks trop agressifs, justement. Le chasseur et le voleur, ce qui les caractérise, c'est que ça peut gagner tour 5-6, quoi. Bon, le druide, c'est différent, il a un PV infini presque, mais. Bon, il joue l'antibet en tout cas. Ah non, l'antibet a été généré aléatoirement je pense. Hein. Je pense pas qu'il le joue. Ouais, enfin faux soyeuse. Enfin, Semi-aléatoirement. Ok. On va faire le pouvoir là-dedans. Ou alors on trade et on développe ça. Peut-être on va développer ça. Comme ça on profite de notre homme de main. Protéger nos 2-3. Et on face. Et là, l'avantage, c'est que les 2-3, ça bloque son... son armée des morts. Ça, c'est pas mal. Ça bloque son armée des morts. On est vraiment pas mal ici. Je pense qu'il est dans une station très problématique. La ghoul. Il va peut-être lui donner un petit boost pour faire un trade. F. ok. Faire ça. On a envie de détruire l'œuf. pas Par contre, on va faire ce trade-là. Comme ça, on peut développer ça. Euh, Gardien des tombes est vraiment très intéressant. Frappe, c'est très fort aussi. Hein. La frappe, c'est peut-être même au-dessus. ou Guest. Non, on va faire la frappe. Je pense que frappe, c'est incroyable. Frappe. Mais ça, l'idée, c'est là d'être très, très, très agressif. Et je vais full face. Et là, c'est d'essayer de setup en deux tours. Parce que là prochain tour, en fait s'il est bas bon en life on a gagné Donc là on a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Plus 2 Donc il est à 18 Donc en fait on, a, on est one off au prochain tour On a gagné sur des cartes Des cartes de dégâts Et sinon on a trop pris le board Donc voyez on a vraiment gagné sur les trois premiers tours Tout s'est joué sur les trois premiers tours hein. Donc c'était vraiment c'était une jolie partie Franchement c'est peut-être une des plus belles parties que j'ai faites Même si c'est parfois les plus belles parties C'est pas les plus impressionnantes on va essayer de trade en value, comme ça, comme ça, des choses assez simples, Ça hein. revient au même. Là, ça sert à rien de jouer, ça, parce que ça, ça développe deux dégâts, et ça, ça va développer deux dégâts, mais au tour d'après, donc autant faire ça. Ouais. Les... Enfin, mais... Ah là là, il avait dit à BFM. Hein. On est à moins 6 sur euh, le, la température euh, normale. Je sais pas, comment... <rire> pas comment ils disent là. Il y a la température de base de l'hiver euh, moyenne. Et en gros, on est, sous, on est à moins 6 en ce moment sous la température des années précédentes. C'est la fin du monde, ils ont dit. <rire> ok. Donc, ouais. Les, la, les trades, j'allais dire, j'avais parlé des trades. Les trades, c'est une science. Hein. Les sciences des trades, c'est important. Quand vous jouez des decks agro. Un, un trade, quand vous êtes dans un setup létal, vous êtes un peu dans vos derniers tours pour gagner. Faut pas faire de trade à ce moment-là. Enfin, les en tout cas, faut autres faire, autres faire des trades que s'ils si, vous apportent plus, plus de dégâts. Est le les se ok. Est-ce qu'il peut gagner cette partie Honnêtement, à 8 mana... Gargamoel. Gargamoel. Sur Gargamoel, on peut... Et encore... Euh... Euh... Ouais, non, sur Gargamoel, on a sûrement perdu. Non, pas vrai, pas vraiment en vrai, parce qu'on a quand même des, des outs comme Acolyte Skelette qui boosterait notre ghoul. Pour aller face. On aurait... Euh... Le baron qui fait piocher. Est-ce qu'il trahit de tout avec Gargamoel bah, en vrai, il a quand même un sacré board. Hein. Il a quand même des... un sacré board. Je pense qu'il travaille de tout quand même. En vrai, sur cette légendaire là, mais je pense pas qu'il la joue. Il a une curve tellement basse, ça aurait pas de sens. Vous voyez, si on commence à jouer des T8, ça veut dire qu'il faut mettre des T7 et des T6. Sinon, tu as vraiment un gap, un creux entre ta... la fin de curve, c'est-à-dire euh, 1, 2, 3, 4, 5. Et encore 5, il y en a que 2. Et ensuite, juste un 8. Vous voyez, ça a vraiment pas de sens quoi. Bah écoutez c'était une chouette game, on est à 2-2 contre les... J'aimerais bien jouer contre d'autres decks quand même D'ailleurs je concede, je pense, si je retouche contre un... Parce qu'on va pas faire que des, des, des games, même si c'est une nouvelle classe et que c'est sympa Bon malheureusement ça ne suffira pas Et je pense qu'on a vraiment... Là on a vraiment à outplay hein. pour le coup, je reviens là-dessus Mais c'était vraiment intéressant et c'était visible pour le coup On l'a vraiment totalement outplay sur les trois premiers tours Dans nos précisions de play Et sachant qu'on a joué les mêmes cartes au début Donc c'était vraiment euh, encore plus euh, parlant je trouve donc ouais, game, game superbe Game superbe Vous voyez, on a fait 2-2 Contre les liches. Dont cette fameuse game Contre le Monoraid Où on peut passer à 3-1 Vous voyez, donc là, il y a vraiment un Là, on est vraiment à l'équilibre quoi Enfin, on est dans la frontière Entre le 3-1 et le 2-2 Ce qui est intéressant euh, Si c'est un Roi Lich je concede Non, c'est un Illidan, super Illidan ou voleur Alors, j'ai pas trop testé Le matchup contre Illidan Il y en a pas beaucoup pour le coup je euh... vais tout garder, c'est vraiment une main qui est très très intéressante Je pense que je vais faire homme de main, pièce, ramasse cadavre In euh, nécromancien ou guest, ça va dépendre un peu de la situation Peut-être guest, c'est plus agressif Et ensuite euh, nécromancien, mais c'est vraiment des très belles cartes Les, les trois là, les quatre Peut-être le guest sera plus intéressant parce qu'il profiterait de l'homme de main. Après, les nécromanciens profitaient également de l'homme de main, enfin leur hip-hop. Faut voir. Sûrement une version en contrôle, j'imagine. Pour le moment, j'ai vu des versions contrôles, une version quête. Il joue pas forcément. Oh. Euh, bah écoutez, c'est bien pour la curve parce qu'on peut faire homme de main. Guest ramasse cadavre. Tour 2, 1 des 2. Et tour 3, 1, 2, plus 1. Donc c'est vraiment une curve très agressive. Euh, donc oui, il joue pas trop la... Enfin, la dernière créature, le Kurtrus, en fait, en général, il le joue pas. Il joue vraiment la quête uniquement pour son côté. C'est très bien, ça. trop bizarre, il a pas fait le pouvoir. Il aurait pu. C'est un peu dangereux, ce qu'il a fait. Bah, là, je vais un pour le coup. Les morts la terre tu... ah, si non... Comme ça, je protège ma créa. Mais... Euh... Donc après, il y a des AO dans son deck. Faut faire un petit peu attention. Et ouais, il joue vraiment la quête pour accélérer un peu la mana. Alors, t'as une. En fait, j'ai vu quelques versions comme ça. Est-ce que c'est bien C'est encore trop tôt pour le dire. C'est pas parce que tout le monde joue cette version-là que c'est forcément fort. Mais c'est vrai que. Euh... T'as une carte de moins dans la main, quoi. T'as une carte de moins pour avoir de l'accélération en mana. Je pense que c'est pas mal, mais. Ramasse cadavre, guest, mais on n'a plus la créa. Je pense qu'on va juste faire euh, faucon ici. Et On n'a pas la créa par contre. On ramasse pouvoir. Ça, ça. Je pense qu'on va faire un board comme ça. Non, on va faire ça. Je pense qu'on va quand même faire ça. Bon, ça fait un peu peur là parce que franchement il a quand même une belle sortie avec la cupidité T3 il a réduit beaucoup beaucoup de cartes de sa main là je dirais qu'on est quand même dans une situation qui, qui, qui sent la limonade quoi mais après va-t-il avoir des Aoe est-ce qu'il a que des one target vous voyez s'il qu a que des anti bêtes un peu one target ça va hein, parce que j'aurai toujours du board ça va être trop chiant pour lui par contre la moindre petite Aoe euh... wow wow fort hein Fort, fort, fort. Ah, dommage. <rire> ah, on a perdu là, je pense. Hein. Ouais, je vous ai dit, hein, c'était une situation qui était trop compliquée. Je pense que c'est perdu là. Bon, c'est fort hein, ce qu'il a fait quand même. Hein. La, la sortie, elle est sûrement pas abattable. Hein. Tu pides tes 3 comme ça. Tu pioches ton deck, tu réduis tout. T'as une grosse main, t'as le, le, le déchaînement à zéro, T'as guild en plus qui permet de raser le board. Fallait bien ça hein. En plus c'était parfait Parce que t'avais la fiel derrière Qui permettait de tuer la de 5 Pas foi On va pas concede parce que On va pas concede mais bon Parce qu'on peut toujours gagner Avec armée des morts Genre armée des morts On reprend le board Ça peut toujours faire des choses mais Ils ont besoin de nous. Je pense qu'on va devoir trade ça Ouais, c'est l'avantage de ce deck aussi, c'est que ça gagne vite, mais ça peut perdre vite. Et donc, tu passes à la gamme d'après. Là, bon, c'est pour les. Là, je reste un petit peu parce que me dis pourquoi pas, mais je pense que c'est plus personnel, c'est parce que je suis optimiste. Et en vrai, je pense que cette gamme-là, si on est purement pragmatique, on est censé partir. Et même, ça fait gagner notre win rate aussi de partir. Pas notre win rate, mais notre average win, vous voyez. Donc là, on part. Pour le coup. Bon, bah rien à dire. Hein. Pour le coup, cette game-là, je pense qu'il va pas la perdre beaucoup. Il le sait, hein, d'ailleurs. Euh... Et c'est ça qui est intéressant quand on analyse un deck. Que ce soit euh, dans contre un adversaire ou contre nous-mêmes. On analyse... on analyse objectivement la chose. Par exemple, là, si c'était la première game, je, je sais pas, vous créez un deck, on va dire... Bon... Enfin, pas quand vous prenez un deck qui est déjà fort. Genre là, typiquement, si vous prenez ce deck-là et que vous faites euh, 5 défaites ou vous, vous faites 20 games, et sur les 20 games, vous en avez, vous bon, j ai, j ai loin, mais vous en gagnez 4, par exemple, sur les 20 games, vous pouvez pas dire c'est le deck. Parce que le deck, 61, encore une fois, je répète, 71% de winrate, le winrate est là pour rassurer, le winrate est là pour valider le deck. Voilà, on n'est pas sur un deck qui juste a fait 3 wins et puis c'est tout. Quoi. Donc là, on est vraiment sur un deck qui est fort, un deck qui est stable, un deck qui est sûr. Qui vous permettra de passer légende, un deck qui vous permettra de faire des top légende. Par contre, évidemment, la méta peut être plus ou moins euh, facile à gagner. Clairement. Et juste, je reviens sur mon premier propos. c'est que Si vous, vous, vous créez un deck et que vous prenez un truc comme ça, elle compte pas. Elle n'est pas censée compter, cette game. Vous voyez ce que je veux dire Alors, elle compte pour votre rate parce que vous avez fait une défaite. Mais en fait, elle compte pas. Parce que, vous voyez, là, ce qu'il a fait l'adversaire, il faut aussi l'analyser et se dire, en fait, ce qu'il a fait, c'est une fois par jour. Ou une fois tous les 2-3 jours, une sortie aussi forte, vous voyez. Ça dépend combien de temps on joue. si S'il joue 8 heures, il va faire une fois par jour une sortie comme ça. Ok. Donc voilà, ça c'est important, euh, toujours d'analyser par rapport à ce que fait l'adversaire. Évidemment, si l'adversaire a une sortie lente et qu'on perd, bah, on peut considérer que le match-up n'était pas très bon. après de ça. Hein. Bon, voleur est un bon match-up. Voleur, c'est plutôt un bon match-up. Il n'y a que le druide qui est excellent pour le coup. Le druid, c'est excellent match-up. Chasseur, c'est excellent match-up. Chasseur aussi. Après, là, il faut voir comment les chasseurs vont évoluer avec le nerf de la... du crash-foudre. Mais... Voleur, il y a un petit peu des anti bêtes Voilà, il peut, il peut répondre. Hein, c'est de la tempo. On a une curve plus basse. Si on, récup... si on prend le board avant lui, on a gagné. S'il arrive à résister à notre prise de board, en fait c'est ça, hein, c'est vraiment une bataille de board. Hein. Euh, si on a le board, on gagne. Si elle arrive à détruire notre board et qu'il arrive au tour 4, tour 5, alors qu'on a qu'une ou deux créas, je pense que ce sera fini à ce moment-là. Bon, ça me paraît assez logique. Bon, le problème c'est qu'il a la pièce. La pièce augmente énormément son win rate Forcément avec cimetière T2. Le cimetière fait un peu peur. Va-t-il partir en combo maintenant Va-t-il attendre Bon ce qui est intéressant c'est qu'on a quand même éleveuse into œuf, qui est quand même assez cool. Puissance derrière. On a l'armée des morts. En vrai on a une main qui est chouette. Une curve qui est bonne. On était un petit peu lent au début. Ça peut nous poser problème. Ah, je pense qu'il va partir maintenant en prep. Découvre de potions. faut bon, Vraiment que ce soit des potions nulles. Typiquement potion, euh, mets une carte dans la main. <rire> Encore qu'elle est pas nulle celle-là. En vrai il y a pas vraiment des nuls mais. Mettez du board. Ouais, ah, non mettez du board, c'est chiant. Ce Qu'il fait ah, Il a détruit un serviteur et trois dégâts. Ou il a un dégât pour bon, un. Il une carte. En tout cas il réfléchit bien. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, ça veut dire qu'il a pas, il est pas à l'aise avec son deck. C'est un deck de précision, hein. c'est un deck très technique, le voleur miracle. Donc il faut être à l'aise avec le deck. Pas... En fait, c'est pas très compliqué si t'as l'habitude. Mais là peut-être qu'il a pas l'habitude, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ok. Ouais. Donc euh, il est pas très à l'aise. Très bien chouette pour nous. On va faire ça, Ils ont besoin de nous. Maintenant. et ça, de le ciel. Ah, donc là c'est plutôt cool parce qu'on a un board qui est chiant à détruire, il y a des repop dans tous les sens, il est à 23, c'est un deck qui ne gagne pas beaucoup de points de vie, il a utilisé sa pièce, sa prep, il a fait des trucs un peu bizarres, et derrière on a la puissance pour à fonctionner, Hasta alors alors c'est chiant mais bon je pense que quand même... Là, on a gagné. Je pense qu'on a gagné là on peut le dire pour le coup son play était pas très fort derrière après peut-être qu'il avait rien hein. nous on juge euh, par rapport à ce qu'il est possible de faire mais peut-être qu'il avait rien à faire hein, mais bon, en général t'es pas censé prendre la corde avec un deck comme ça à moins de jouer plein plein de cartes mais il en a pas joué beaucoup bon l'armée des morts est cool on jouer avec ça L'armée des morts est très très cool. Ouais. Alors on peut faire la puissance juste pour le 1 d'attaque, on a le droit aussi. Hein. Ouais, l'armée des morts est intéressante. L'avantage c'est qu'on a deux tokens là-dessous, pas va oublier. Donc ça c'est vraiment important aussi. On a un peu de beatdown. D3-2, c'est chiant à détruire. On peut remettre du board avec œuf, Nécromancien. On est à 30, il, est, il doit se défendre. Donc s'il se défend, ça veut dire qu'il ne peut, peut pas mettre en place des setups de létales. Ça devrait être bon. Et pourtant, vous voyez, notre sortie était pas dingue sur les deux premiers tours. On peut dire ouais mais c'est que les deux premiers tours. Mais en vrai avec ce deck, si on considère que T5 normalement la game, on peut dire on a gagné ou on a perdu. C'est-à-dire bah, que les deux premiers tours, c'est quand même euh, 40% de la partie. Et vu que c'est vraiment le, la force de ce deck, c'est même plus en fait que 40%. Point de d'os. Oh, pas mal. Il peut comeback avec un, un truc du style 3 dégâts plus détruire un serviteur adverse aléatoire si jamais ça tombe sur les 2-3-2 de droite. Lanceur de boîte. Bonne carte. Elle est chante, cette 1-4. Elle nécessite d'être tradée, peut-être. À voir. des dégâts, ils mettaient, un... mettaient du board. On peut faire une vague de trade. Hein on va voir, on va voir. C'est pas interdit. Ça dépend de ce qu'on trouve, à vrai dire. J'ai envie de trade la 1-4 Après je peux aller face et me dire je gagne derrière Et c'est vraiment une possibilité hein. Genre j'ignore ça C'est dur à dire Il récupère des... En fait le truc c'est qu'il a pas mana infini non plus hein. Il a beau récupérer des potions je sais pas. En vrai c'est pas évident <rire> C'est vraiment pas évident Parce que là je lui donne vraiment 1000 potions quoi. Après 1000 potions là, On a beaucoup de créa hein. Là, si on lui met les 7, il passe à 9. 9, on a vraiment une. Sachant qu'il va détruire le board, la puissance, elle va mettre plus 4. Sachant qu'on a elle qui peut, lui qui peut aller face. J'aurais tendance à aller face ici, mais vraiment, il y a, il y a deux écoles. Hein. Honnêtement. Là, par exemple, il faudrait quelque chose. Un, un, un tracker qui nous donne l'information de. Vous voyez, on rentre cette donnée-là et les cartes du deck. Les cartes probables, hein, je pense qu'on peut dire que. Globalement, on peut citer 26 cartes du deck de l'adversaire. En gros, les cartes qui vont changer, c'est est-ce qu'ils jouent les cartes qui coûtent 0, qui coûtent 6 au départ et finalement qui coûtent 0 en fonction du nombre de créatures Ou est-ce qu'ils jouent une version un peu plus ronde Je pense qu'ils jouent une version un peu plus ronde vu qu'il y a Astalor. Donc pas forcément méga méga méga énervé. Et en même temps, ça a du sens. Je pense que c'est meilleur. Pas bah, la version que j'ai proposée il y a deux jours en somme. Qui était top 1 légende. Mais, euh... Mais ouais, là tu rentres les données et le logiciel te dit... Bah, si tu trade tu as X% de chance de gagner, si tu trade pas tu as X% de chance par rapport à ce qu'il peut avoir dans son main, machin machin, nous on peut pas le calculer, c'est pas possible, faudrait passer une journée déjà être mathématicien et passer une journée à calculer ce setup. Ça n'a pas de sens quoi. Mais en soi euh, et mais faut pas être résistant, vous voyez, là si par exemple si on perd, faut pas se dire ah notre pas enfin, les trade, vous voyez. C'est pas aussi simple que ça parce que si bien en faisant un trade, on perdait aussi, on perd aussi donc voilà, faut pas analyser les choses comme ça. Si on, En fait, il faut avoir confiance en notre gameplay. C'est-à-dire, si on trade, si on face, je veux dire, et qu'on gagne, enfin, et qu'on perd, faut se dire si je l'ai fait, c'est que je devais le faire. Oh, ça, c'est vraiment chiant. Il a eu ça sous quoi Ah, ouais. On a gagné là. Commencez par ça, je crois. Oh, bah, L'avantage, c'est qu'il va pas me buter. Ça, c'est quand même fort. Les poulets, c'est horrible pour lui. Je vois pas l'intérêt de trade là-dedans. à partir du moment où je le bloque le board, en vrai. Non, il va pas me setup l'étal, là. Il est trop... Il a 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, il nous met pas 10, quand même, à distance. Tu. Avec Draka peut-être. Mais... Il reste des trades. Franchement, on va rester comme ça. Prochain tour, j'ai l'état avec la puissance. Il le sait. Il va faire des trades. C'est des trades qui sont pas évidents. Parce qu'en fait, il ne fait pas de value. C'est-à-dire que ses créatures... Elles... Enfin, si, il fait de la value, mais ses créatures ne meurent pas. Il ne libère pas la place. On va voir, on va voir. On peut perdre. mais On peut gagner. Je pense que je suis devant. Mais en vrai, malgré les cartes dans sa main, je dirais que je suis un peu devant. Après, il peut nous tuer peut-être à distance, mais je vois pas trop comment. Avec Draka, peut-être sûrement. Il faudrait vraiment une grosse Draka. Qui est jouable. Hein. Bon, déjà, le fait qu'il fasse un trade. C'est-à-dire, peut-être qu'il a, a pas forcément envie de gagner. Ah, ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Quoique. Okay. Point de dos dessus. Oh, ça sent le létal. Pourquoi hein. il a pas tué une de mes créas Ah, il peut libérer la place. Bon, en vrai il aura sûrement pas le temps. Ça c'est cool. Ça sent la Draca quand même. et qui setup pas l'étal. Il a plus la place. Ok GG. Ouais c'était pas évident. Pour lui comme pour moi. C'est une belle partie encore une fois. Ouais, la Draka. Et... Et. pas win. Je pense qu'il peut trouver un, un létal, mais c'est vraiment très compliqué. Et je pense qu'il peut trouver un létal hein, dans cette situation. Pour le coup. Bon. Là, c'est pareil. C'est pas parce qu'on a tra pas trade qu'on a gagné. C'est toujours très dur à dire. Et je pense qu'au moment où je travaille de pas, s'il a pas ses tones, parce qu'il a pas de tones dans le deck, j'ai une vraie chance de gagner. Donc euh... là, il y a eu les tones, ce qui fait que ça a ralenti un petit peu la game. Donc derrière, c'est pas forcément évident, mais. Écoutez, bon, on va faire une dernière parce que j'aime bien ce deck quand même. Je le trouve vraiment très agréable, ça va vite, c'est efficace, euh... c'est cool à jouer. C'est pas très compliqué, mais en même temps, il y a quand même de la technique, quoi. genre si vous êtes un bon Hearthstoneien, normalement, vous avez, vous pouvez dégager un edge par rapport à, vos ad... à votre adversaire. Il y a un skill cap avec ce deck. Genre, bien joué et moyennement joué, le win rate ne sera pas le même. Ce n'est pas le cas de tous les decks. La majorité, quand même, heureusement. Euh, ok. On peut peut-être faire Tour 1, Banshee, une touffe Bon. C'était un roi Lich, on reste hein, vu que c'est la dernière. On va pas concede. Mais bon j'aurais bien aimé jouer contre Druid, mais peut-être que les druides sont un peu moins présents. Puis ça aussi ça défonce druide. Voleur c'est pas mal contre druide aussi. 40 ah, life. Mono red j'imagine. Mono bleu peut-être. Mono bleu peut jouer 30 PV. Forge. On va juste faire ça. On va garder la pièce. Jamais si on pioche l'éleveuse. Le... Non. Ça. Ça. Là, c'est une belle sortie. Hein. C'est chiant à détruire. Hein. Euh, L'œuf, il y a un 3-3 qui se développe. Là, 2-1 elle booste. Ça bourre bien. Bon, il a 40, mais il a un peu le temps. Mais faut qu il faut qu'il fasse gaffe. Ça, c'est très très chiant. <rire> ça c'est très très chiant on peut presque pièce ça juste pour le plus un plus un en vrai c'est pas choquant c'est bizarre mais c'est pas choquant peut-être ça même non ça essayons d'avoir le plus de board possible Je crois que c'était le play que je préférais ici, même si c'est super bizarre de faire ça, mais parce que j'en ai un deuxième aussi, hein, sinon je le lâche pas. Mais J'avais pas envie d'utiliser le pouvoir là, envoyer une créa plus le pouvoir. Prochain tour, j'ai double fausse soyeuse. alors. Un peu chiant. C'est pas un, mor un mort vivant C'est un peu chiant Après je pense que je vais face Ou alors je fais le trade Le problème c'est que je prends pas de stats Mais Je pense que ça a quand même du sens Je pense que ça a quand même du sens Compliqué Bon on le sait un hein, raid c'est compliqué Monorade, c'est vraiment le match -up, le matchup d'AOE, quoi. Il y a que des AOE, c'est un peu chiant. C'est pas un gagnable, on l'a vu, hein. d'ailleurs. On l'a laissé un tout à l'heure. C'est loin d'être un gagnable, mais... On va faire un value trade ici. Bah, en vrai... Euh... Non, mais si, c'est ça. Je pense, hein. Ça commence, hein. Oh ça c'est strong hein enfin, moins que ça fasse ça le taf Value Value face Non value bah, je m'expose à des AOE mais de toute façon je les prendrai les AOE Prochain tour s'il fait rien je fais la puissance pour lui mettre juste un gros coup de dégâts. Oh waouh wow. frappe de vivre compliqué Bon ça une autre hein, vous allez me dire <rire> Ça, ou une autre Bon ma fois On peut quand même faire la puissance derrière peut-être Enfin non Si Avec pouvoir euh, On écrase la 1-3 Ça va être compliqué hein. Je pense que même notre seigneur euh... <rire> Même notre seigneur euh, C'est chaud Faudrait tester après les mono bleu contre mono rouge pour voir. Parce qu'en vrai il est possible que mono rouge batte aussi peut-être mono bleu. Moi je pense que c'est un perfect ciseau mais c'est pas sûr. Okay. Bon on aura un joli seigneur quand même. On aura un joli seigneur. Le problème c'est que trop de cartes en main. Le gars il a 10 cartes en main. Ouais c'est vraiment mono rouge c'est vraiment intéressant comme deck. Euh... Ça n'a pas tant besoin de Denatrius que ça, donc ça c'est plutôt cool aussi. C'est vraiment un deck qui peut se passer de Denatrius. Mais c'est clair que c'est un des decks qui pourrait prendre un air. C'est une, un des, une des runes, la rune rouge qui pourrait prendre peut-être un nerf. Encore une fois, c'est très méta ce que je dis. C'est-à-dire c'est orienté par rapport au deck que j'ai. Là, on a une, une, une créa qui est 3-3 on peut faire ce trade. Mais vous voyez le board est pas si monstrueux quoi. En plus ça laisse pas de cadavres. La 9-7 est souhait mais le gars il a trop de cartes en main. On va partir je pense. Ouais, ça détruit la grosse, il tape la petite. Un peu de board. Le croc qui récupère le PV. Ouais bon c'est vraiment. On... Franchement je pense que c'est polarisé comme matchup. Du style euh, 80-20, 70-30, ce genre de choses. Même si on a, on a, on, on a eu à un live près, il euh, y, y a deux games, je pense qu'on est quand même censé être derrière. Bon voilà, euh, on va s'arrêter là, ça fait une vidéo longue un peu. Euh, J'espère que la vidéo vous a plu, que le deck euh, vous a plu. Vous voyez, il n'est pas très très compliqué à construire. C'est un peu technique, mais finalement, ça reste euh, clairement euh, jouable. Hein, euh, si vous avez l'habitude des decks un petit peu tempo aggro, c'est fort. Ça vous apporter un bon win rate. ça va vous permettre de monter euh, le ladder. Donc vraiment, n'hésitez pas, encore une fois réfléchissez aussi hein, par rapport à la méta que vous rencontrez. Chacun a sa méta. Vous voyez, là, aujourd'hui, j'ai rencontré pas mal de decks A.O.E. quand même. J'ai rencontré 2 ou 3 mono rouges. Donc, bah forcément, euh, si vous rencontrez un mono rouge sur 3 decks, bah, c'est déjà euh, pas une défaite assurée, mais en tout cas, c'est des match-ups qui sont très compliqués. Donc, voilà. Si vous rencontrez beaucoup de voleurs, beaucoup de druides, beaucoup de chasseurs, euh, beaucoup de decks, finalement, sans A.O.E. qui jouent un peu combo, des mages, des big mails, des choses comme ça, pour bon, le coup, c'est un deck qui va, qui va se régaler. Donc, voilà. Euh, c'est comme Zo. Voilà, c'est des decks qui ont des très bons match-up et des plus mauvais. Donc, euh, en fonction de la méta dans laquelle vous êtes, jouez-le ou ne le jouez pas. Mais vraiment, je vous invite à, à essayer. Vous allez voir que ça va être ça, vous allez être vraiment surpris par son win rate. Sur ce, merci à tous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Et ciao tout le monde